Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète le 14 novembre prochain, qui sera également le centenaire de la découverte de l'insuline, l'association Saint-Martin Santé organise avec le support de l'ARS de la Guadeloupe, la Fédération française des diabétiques et la collectivité de Saint-Martin, une semaine d'activités de découverte physique et mentale sur la santé. Moi, on a, nous avons à Saint-Martin-Santé, nous avons intitulé le mois de novembre le mois du diabète. Principalement le 14 novembre, c'est la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Mais comme chaque année, nous faisons des petites interventions, des petites manifestations, un petit peu partout euh, sur notre territoire. Mais vu la situation sanitaire actuelle, vu les problèmes sociaux, nous avons un peu tout concentré sur cette semaine qui va se terminer euh, dimanche euh, sur euh, le diabète. Tout en sachant que le thème de cette journée mondiale, c'est les 100 ans de la découverte de l'insuline. Et donc nous avons mis en place différents ateliers dont technique d'injection également et des ateliers de gestion du stress lors de l'annonce de la maladie, la gestion du stress avec la prise du médicament, non seulement ce qu'on appelle les antidiabétiques oraux, les comprimés, mais surtout, surtout l'insuline. L'insuline qui fait peur, qui fait peur à nos patients qui fait qui qui représente pour eux la fin de leur vie qui et la pique la, la peur aussi de, de la piqûre donc ça fait remonter des souvenirs d'enfance et euh, et puis avec dans notre culture on te dit bon ben si on capre un ciline c'est qu'à tout bête fini au moins. Ouais. Cet après-midi, c'était une séance de sophrologie avec les patients de l'association Isabelle nous explique en quoi consiste cette thérapie. L'étymologie de sophrologie, c'est l'étude de la conscience en harmonie. Voilà. Donc l'idée de l'harmonie, c'est effectivement une idée d'équilibre, une idée de bien-être. Et, et cette étude et cette conscience, c'est l'idée tout simplement du « connais-toi toi-même ». Et c'est une manière de se connaître, de se découvrir, qui est proposée tout autant par des savoir-être que par des savoir-faire. C'est-à-dire qu'on va proposer aux gens d'entrer en relation avec leur corps, d'entrer en relation avec leur pensée, d'entrer en relation avec leur imagination euh, dans un but de, de découverte de soi, dans un but de créativité personnelle. Donc on va à la fois se détendre physiquement et à la fois on va se concentrer, on va se donner de l'attention. Et dans cette attention qu'on se donne, il y a la possibilité de laisser émerger des émotions, c'est-à-dire de s'exprimer, de se raconter, de se dire déjà par rapport à soi-même, parce que souvent les émotions sont quelque chose qu'on contrôle. On dit qu'on gère nos émotions alors qu'en fait nos émotions elles ont besoin de passer. Et, et dans cette, dans cette recherche-là, on va chercher un équilibre, on va chercher un accord, une semaine de relaxation et de détente corporelle qui a été en tout cas très bénéfique pour les participants. C'est Saint matinée santé a fait un grand travail. Parce que nous avons des choses qui nous, nous âgés, mais ce n'est pas parce que nous avons l'âge que nous ne pas participer. Cette Saint une matinée santé fait un lot et qui a été ouvert. Parce que nous même nous pas qu'à vivre en solitude, même si nous âgés. Alors cette matinée santé, elle est fait beauté. Il fait tout le pour nous. Il a des choses que je connais pas. Mais quand il y a, a une semaine là pour le diabète, il y a une famille a qui a le diabète, nous, qui a parlé de pour nous manger, qui est pour nous faire tout le nous ne te Alors, je suis supplié pour que matinée sainte martine saint -Martin soit et même les gens qui ont appris à nous. Pour toujours participer parce qu'il faut que la relève. Mais ce n'est pas parce que nous avons 60 ans, nous avons 65 ans sur la retraite pour nous dire que nous avons finis pour ça. Nous avons mm -hmm. campé debout et nous avons toujours vécu. Moi-même, je suis montré que cette matinée santé-là a fait beauté. Je suis montré que nous sommes belles. C'est bon pour la stress On a un sujet comme ça qui pense beaucoup et qui a beaucoup de problèmes et des choses comme ça. C'est bon pour ça. Il faut contrôler para la vida, porque la, depende de la salud, y cómo comer, cómo beber, y cómo uno va a comer. Es bueno, yo como yo eh, estoy con la diabetes también, y, eh, yo les recomiendo comer vegetales, comer eh, legumbres, eh, no comer mucho azúcar, no comer mucha sal, la semaine continue jusqu'à vendredi avec la participation d'autres entités telles la du club sportif de Saint-Martin, Sport Attitude et la Couronne. Vive Saint-Martin-Santé! Vive Saint-Martin-Santé! Vive Saint-Martin-Santé!